Pour la première fois, je ne savais pas ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. L'équation du temps et de l'espace n'était soudain plus applicable pour moi. C'était un chaos majestueux et extrêmement beau. Si l'humanité faisait l'expérience de cette inclusion, à coup sûr, nous pourrions trouver des solutions à tout. On me qualifie généralement de mystique. Eh bien, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire S'il y a quelque chose ici que vous ne savez pas et que vous êtes incapable de comprendre, cela deviendrait un mystère pour vous. S'il y a quelqu'un ici qui a l'air de savoir et de comprendre beaucoup de choses que beaucoup de gens ne semblent pas savoir et comprendre, cette personne devient un mystique. Un certain jour, deux vaches étaient en train de paître dans un pré-anglais, des vaches anglaises. Une vache demande à l'autre, « Que penses-tu de la maladie de la vache folle ?» L'autre vache répond, « Je m'en fiche complètement, de toute façon, je suis un hélicoptère. » Être un mystique, être un être réalisé, ce n'est que ça. Une vache réalise qu'elle est une vache et elle devient une vache célébrée. La vache, n'est-ce pas Est-ce si simple que ça Laissez-moi vous raconter mon histoire. C'est significatif et c'est merveilleux que Ted, pour la première fois, ait lieu ici à Mysore parce que c'est là que je suis né et j'ai grandi pas très loin d'ici, où nous sommes en ce moment. Donc, enfant, une chose que j'ai réalisée, c'est que j'étais totalement, absolument, absolument, ignorant. Et tout le monde autour de moi semblait savoir à peu près tout. Moi, je ne savais rien du tout. Donc, comme je ne savais rien, il a fallu que je prête une attention immense à tout. Comme les autres semblaient tout savoir, ils pouvaient simplement vaquer à leurs occupations joyeusement sans prêter attention à quoi que ce soit. Mon sens de l'attention est devenu ainsi. Si je vois une feuille, je pouvais simplement être assis là, à regarder cette feuille, la fixant simplement pendant des heures. Si je m'asseyais dans mon lit, simplement fixer l'obscurité, je pouvais faire ça toute la nuit. Donc cette attention m'a amené à un tout autre niveau d'implication et d'interaction avec à peu près tout et n'importe quoi autour de moi, animé et inanimé. Mais tous les autres semblaient tout savoir et suivaient le cours de leur vie, occupés et heureux. Mais moi, je ne faisais que fixer chaque petite chose. Ensuite, j'ai vu que... j'ai réalisé que eux non plus ne savaient rien, c'est juste qu'ils avaient leurs suppositions et systèmes de croyances qui les satisfaisaient, soit les leurs, soit ce que quelqu'un d'autre leur avait transmis et ils ne savaient pas seulement ce qui est ici, ils savaient aussi des choses sur d'autres mondes, sur les dieux, sur les cieux et sur tout. Et moi, je suis là à m'efforcer de comprendre ce qui est quoi. Donc cela m'a tellement intrigué que j'ai commencé à me planter devant un grand temple, ici, à Mysore, parce que je voulais vraiment voir, après avoir rencontré Dieu, après avoir eu une conversation avec Dieu, comment les gens allaient être. Donc je me suis tenu là, observant intensément chaque visage qui sortait du temple, et en général j'entendais des potins locaux. Parfois dans les temples indiens, vos chaussures s'en vont avec quelqu'un d'autre, et là j'entends les gens maudire la création et le créateur. J'ai toujours trouvé que les gens qui sortent des restaurants avaient une tête plus joyeuse que les gens qui sortent des temples. Divin contre dosa. Le dosa semble l'emporter. Je n'arrivais pas à me faire à cela, donc, lentement, je suis devenu de plus en plus sceptique vis-à-vis -vis de tout et de tout le monde autour de moi. Sceptique vis-à-vis -vis des structures sociales, des systèmes politiques, des croyances religieuses, même vis-à-vis -vis des théories scientifiques, parce qu'aucune ne correspondait à mon expérience de la vie. Un jour, je suis parti vers la colline de Chamundi, vous devez voir cet endroit, et il y a une, y a une tradition, tradition à Mysore. si vous avez si vous quelque avez chose quelque à, faire, à faire, vous allez sur la colline de Chamundi. si vous, vous n'avez rien à faire, du, vous allez sur Chamundi. Si, si vous, vous tombez, vous si si vous vous tombez amoureux, vous allez Shamundi. sur Chamundi. si ça se termine, vous allez sur Chamundi. Ça venait de je se terminer pour, pour moi et je n'avais rien à faire, donc j'ai commencé à, à aller vers Chamundi. Et je l'ai grimpé, et je me suis assis sur un rocher. Jusqu'à cet instant de ma vie, j'ai toujours pensé, ça c'est moi, et ça, c'est quelqu'un d'autre et quelque chose d'autre. Mais pour la première fois, je ne savais plus ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Soudain, ce qui était moi était simplement partout. Le rocher même sur lequel j'étais assis, l'air que je respire, l'atmosphère même autour de moi, j'avais simplement explosé en tout. Cela paraît complètement fou. Cela, je pensais que ça avait duré 10 à 15 minutes, mais quand je suis revenu à ma conscience normale, J'étais environ 4 heures et demie, j'étais resté assis là, pleinement conscient, les yeux ouverts, mais le temps avait simplement basculé dans mon expérience. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, des larmes coulaient, et j'ai toujours été paisible et heureux, ce n'était pas un problème, mais là j'étais plongé dans une toute autre sorte de félicité, chaque cellule de mon corps débordait d'extase. Quand j'ai secoué la tête et essayé d'obtenir une explication logique à ce qui m'arrivait, la seule chose que mon mental très intelligent pouvait dire c'était « peut-être que je suis en train de péter les plombs ». Cette expérience, à mesure qu'elle s'est approfondie, et a commencé à se répéter, si simplement je m'assois ici, ce qui sont des instants pour moi semble être des heures pour les autres. Je pense que c'est une minute, des heures sont passées. Un jour je m'étais assis quelque part, je pensais que ça faisait environ 25-30 minutes, mais quand j'ai repris mes sens, 13 jours avaient passé, j'étais resté assis sur place. L'Inde étant ce qu'elle est, toute une foule s'était rassemblée, des guirlandes autour de mon cou, des gens qui me touchent les pieds, quelqu'un veut savoir ce qui va arriver à son entreprise, un autre veut savoir quand sa fille va se marier. Toutes les choses que je détestais avaient lieu autour de moi. Et j'ai dû quitter cet endroit rien que pour éviter cette foule autour de moi. Et à mesure que cette expérience s'approfondissait en moi, une chose qui m'est arrivée, c'est que tout ce que je croyais être moi, soudain, n'était pas moi. Ceci avait toujours été moi. Et soudain j'ai découvert que ceci n'est qu'une accumulation de la nourriture que j'ai mangée, ce que j'accumule peut être à moi mais ne peut jamais être moi. Ceci n'était qu'un énorme tas d'impressions dans mon mental. Et ce corps et ce mental n'étant pas moi, mais étant juste à moi, une distance est apparue entre moi et mon corps, entre moi et mon mental. Cela a également facilité une certaine expérience en moi, à savoir que, soudain, l'équation du temps et de l'espace ne s'appliquait plus pour moi. Je voyais que ce qui est ici est là, ce qui est là est ici, passé, présent et futur se sont mélangés. C'était un chaos majestueux et absolument magnifique. Donc, mon mental sceptique, incapable d'accepter ça, a. J'ai commencé à faire des expériences. Ces expériences sont trop bizarres pour en parler, et les résultats trop féeriques pour que quiconque les croit. Mais une chose à laquelle je suis arrivé, c'est que l'existence n'est pas centrée sur l'homme. Et toute expérience humaine est autocréée. La plupart des gens croient que leur expérience est modelée par les situations dans lesquelles ils existent, mais toute expérience humaine est 100% auto-créée de l'intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup d'études scientifiques commencent à confirmer cela. Et ayant réalisé cela, si toute expérience est créée de l'intérieur, si la base de votre expérience est en vous, le siège de votre expérience est en vous, ce qui est le cas, quel genre d'expérience de la vie voudriez-vous avoir Pour vous, je suis sûr que vous voulez qu'elle soit extrêmement agréable, quoi que vous fassiez. Ce que vous voulez pour votre voisin peut être discutable, mais ce que vous voulez pour vous-même, définitivement, vous voulez quelque chose de très agréable. En réalisant que la base de mon expérience est en moi, je suis passé de fixer les choses à être assis les yeux fermés. Cela a été un changement dimensionnel dans ma vie, de passer de fixer les choses à être assis les yeux fermés. Je suis devenu tellement fasciné par ce mécanisme humain que je ne voulais pas ouvrir les yeux. Pendant des jours et des jours, je garde simplement les yeux fermés voulant tout voir de celui-ci. Et ce que j'ai réalisé, c'est que si je prends un morceau de pain et le mets dans ce système, ce morceau de pain devient mon corps en quelques heures et dans mon expérience, il commence à être moi. Ce processus étonnant, à mesure que j'en devenais de plus en plus conscient, j'ai vu que la source même de la création, le créateur de ce corps, le fabricant de ce corps est à l'intérieur. Une fois que j'ai remarqué ça, j'ai pu voir que je pouvais recabler mon cerveau complètement en 24 heures, me changer au-delà de l'éducation sociale, des situations familiales, même des qualités génétiques en moi. J'ai pu voir que je pouvais tout changer complètement de moi en 24 heures, je suis quelqu'un d'autre, 24 heures plus tard, quelqu'un d'autre encore. J'étais comme un schizophrène conscient, essayant différentes choses. Un certain jour, dans un match de hockey sur gazon, je me suis fracturé la cheville gauche et suis allé m'asseoir quelque part. C'était une douleur atroce et à ce moment-là, j'étais aussi devenu un asthmatique chronique et j'ai eu une très grave crise d'asthme. Et cette douleur plus cette incapacité à respirer, ce n'était pas rien. À ce moment-là, je me suis dit, si le fabricant de ce corps est à l'intérieur, pourquoi est-ce que je ne peux pas réparer ça de l'intérieur Je me suis assis avec une certaine détermination. Si cela est vrai, je dois être capable de lui permettre de se réparer lui-même. Autrement, je suis complètement sur une fausse piste. Je suis resté assis les yeux fermés pendant un peu plus d'une heure. Quand j'en suis sorti, mon asthme m'avait quitté pour de bon. Et par-dessus tout, ma jambe fracturée était parfaitement rétablie en un peu plus d'une heure. Fort de cette expérience, j'ai commencé à créer des méthodes et des systèmes pour permettre à chaque être humain d'accéder à cette intelligence et à cette capacité dans le système qui peut transformer un morceau de pain en un être humain. Cette intelligence et cette compétence à l'intérieur du système humain, qui ne se réduit pas juste au processus de pensée, existe en chaque être humain, mais reste malheureusement inexploité. Et j'ai commencé à créer des systèmes dont les gens pouvaient faire usage. Aujourd'hui, ces technologies pour le bien-être intérieur, ces méthodes pour concevoir votre intériorité telle que vous la voulez, des millions de personnes en font usage et profitent de leurs bienfaits. Mais l'essentiel de cela, c'est qu'il y a un niveau extrêmement élevé d'intelligence et de compétence sur chaque millimètre du corps, sur chaque point du corps, pas seulement dans le processus de pensée. Cela est totalement inexploité par les sociétés humaines. Il y a des façons de le faire. Et en explorant ce processus, ce que j'ai vu, c'est qu'est-ce que c'est qui détermine ce qui est moi et ce qui n'est pas moi Je suis capable de prendre un morceau de pain et de le transformer en moi-même. Si je regarde ce corps, c'est juste un morceau de cette planète que j'ai emprunté. Mais pourquoi cela est-il séparé de ceci Alors j'ai découvert que ce sont juste les limites de la sensation qui déterminent ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Ici, il y a une sensation, donc c'est moi. Là, je ne ressens pas la sensation, donc ce n'est pas moi. En observant ces limites de la sensation de très très près en moi-même, c'était une phase de ma vie où, la plupart du temps, je restais les yeux fermés. J'ai réalisé que les limites de la sensation peuvent être soit étirées, étendues, soit même rendues plus petites qu'elles ne le sont actuellement. Vous pouvez être assis ici et ne rien sentir de ce qui a lieu ici tout de suite. Cela a lieu pendant le sommeil dans une certaine mesure. Ou vous pouvez être assis ici et étendre les limites de votre sensation à toute cette salle. Et tout ce qui est dans les limites de votre sensation, vous le percevrez toujours comme moi-même. Il y a un verre d'eau ici, et ce n'est pas moi, c'est très clair, mais si vous le buvez, vous l'avez juste inclus dans les limites de votre sensation, et ça devient vous. Donc, si vous projetez les limites de votre sensation sous une forme élargie, vous pouvez être assis ici et percevoir tout le monde dans cette salle comme vous-même. Vous pouvez les étendre encore et faire l'expérience du paysage cosmique lui-même, comme vous faites l'expérience de votre propre corps. Ce sentiment d'inclusion, s'il arrive en vous, quand il est arrivé en moi, j'ai soudain réalisé qu'aimer, n'est pas l'enseignement de quelqu'un. Être compatissant n'est pas une idée. Être dans l'empathie n'est pas un principe ésotérique. C'est la façon dont un être humain est fait. Si seulement il ne constitue pas sa conscience avec des identifications limitées à des choses qu'il n'est pas. Si vous ne vous identifiez à rien de ce que vous avez accumulé au fil du temps, y compris votre corps et votre mental, chaque être humain en est capable. En ce qui concerne les situations externes, chacun d'entre nous a des capacités différentes, mais en ce qui concerne les situations intérieures, chacun d'entre nous a les mêmes capacités. Aucun être humain n'est mieux doté qu'un autre en ce qui concerne le domaine intérieur. Il n'y a que dans les situations extérieures que nous sommes tous différemment capables. Si cette inclusion entre dans la vie humaine, si vous pouvez vous asseoir ici et faire l'expérience des gens autour de vous comme vous-même, je ne pense pas que je dois vous apprendre à être bon, je ne pense pas que je dois vous apprendre à aimer, je ne pense pas que je dois vous apprendre à, vous apprendre à prendre soin, parce que prendre soin de celui-ci est très très naturel, c'est ancré dans la nature même de l'existence. Cette inclusion doit définitivement toucher l'humanité, donc c'est devenu ma vie, mon travail et mon effort, de développer des méthodes pour que les gens puissent faire l'expérience de cette inclusion. Si l'humanité fait l'expérience de cette inclusion, en particulier les responsables, les gens qui exercent le pouvoir et divers aspects de la responsabilité dans le monde, à coup sûr, nous pourrions trouver des solutions pour tout, parce qu'aujourd'hui, nous, en tant que génération, ceci est très significatif. Pour la première fois, nous sommes capables de résoudre tous les problèmes humains sur cette planète, d'alimentation, de santé, d'éducation, d'environnement, ce que vous voulez. Nous pouvons tout résoudre. Nous avons les ressources nécessaires, la capacité et la technologie pour la toute première fois. Mais est-ce qu'on va le faire dépend simplement du point auquel notre expérience de la vie est inclusive. Si vous vous tenez ici et percevez cette planète comme étant vous-même, je ne pense pas devoir vous dire, « Prenez-en soin, chaque être humain ferait de son mieux. » Si nous n'avons pas cette inclusion, ce que nous pourrions faire, nous ne le ferons pas. Dans notre vie, si on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si on ne fait pas ce qu'on peut faire, nous sommes un désastre. Mon espoir et mon travail, c'est juste de faire en sorte que nous, en tant que génération de personnes, on ne devienne pas ce genre de catastrophe, que ce que nous pouvons faire, nous allons définitivement le faire. Et aujourd'hui, ce qu'on peut faire, par rapport à ce qu'on pouvait faire il y a 100 ans, est tellement différent, si incroyablement différent. Mais ce qui manque, c'est une conscience totalement inclusive, une expérience de la vie totalement inclusive. Si seulement on amène cela chez les responsables, chez les gens, alors seulement nous chercherons des solutions pertinentes pour tous. Autrement, nous allons continuer à bricoler, à créer, sous prétexte de créer des solutions, on n'arrête pas de créer de plus en plus de problèmes. Pour vraiment créer des solutions qui sont pertinentes pour tous, une expérience d'inclusion absolue doit arriver à l'humanité et c'est possible. Merci beaucoup.